Des bouts de phrases qui vont dire à voix faible, d'autres bouts de phrases qui le diront à voix forte. Et dans le coin, le fusil n'y était plus. Et dans le coin, le fusil n'y était plus. Vous remarquerez que le ressenti n'est pas le même selon que le volume monte ou baisse. Chaque lecteur aura sa propre manière d'interpréter une phrase. On peut changer la consigne. Un bout de phrase sera dit, par exemple, lentement, et l'autre bout de phrase sera dit très, très rapidement. Mais si tu parles tout le temps, ça ne va pas être facile. Mais si tu parles tout le temps, ça ne va pas être facile. Mais...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 ça ne va pas être facile. Une fois encore, vous pouvez noter la différence d'effet que provoque un ralentissement ou une accélération. Autre consigne possible, demander aux élèves, toujours dans une phrase choisie, de marquer une pause, de faire un silence à un endroit déterminé. Tu peux bien compter jusqu'à... 100 000 Tu peux bien compter... Jusqu'à 100 000. Tu peux bien compter jusqu'à 100... 1 Tu peux... bien compter jusqu'à 100 000 Tu peux bien compter jusqu'à cent mille, tu peux bien compter jusqu'à cent mille, tu peux bien compter jusqu'à cent mille. Encore une consigne, demandez à vos élèves de choisir des morceaux dans une phrase donnée qu'ils vont hacher, c'est-à-dire dire de manière saccadée. Dès qu'un petit chat passe par là, vous le go Dès qu'un petit chat passe par là,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 Demandez euh, aux élèves soit d'appuyer sur des consonnes, soit d'appuyer sur des voyelles. Et vous pouvez les mettre par groupe, c'est plus pratique si vous avez 25 ou euh, 30 élèves, ce qui est souvent le cas. N'hésitez pas non plus à mettre les élèves par groupe pour tous les exercices précédents. On a, On a nos petites petit Prêtez-nous, aussi oh, oh,